Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Gilles. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment vous pouvez trouver la plupart des couleurs euh, eh d'accords qui existent simplement à partir d'un accord de Do majeur avec trois notes Do mi-Sol. Vous pouvez brûler votre dictionnaire d'accords piano, ça ne vous servira à rien <rire> ou pas à grand-chose. L'idée, ça va être plutôt euh, d'apprendre par vous-même à construire les accords et à trouver les couleurs et trouvez par vous-même donc les positions d'accord. Si vous jouez un « Do » à la main gauche et un accord de « Do » majeur à la main droite, déjà vous pouvez trouver pas mal de couleurs. Euh, parce que finalement, si on regarde le « Do » ici, on s'aperçoit que juste en dessous, on a la septième majeure, juste au-dessus, on a la seconde. Si on regarde le « Mi » maintenant, juste en dessous, on a la seconde, juste au-dessus, on a la carte Si on regarde le « Sol » maintenant, Juste en dessous, on a la carte, et juste au-dessus, on a la sixte. Et rien que là, on peut à peu près construire tout ce qu'on veut. Euh, on peut construire la plupart des couleurs d'accord. Par exemple, Do majeur, il suffirait que je descende donc, le, le, le, le, le Do ici d'une touche vers la gauche, vers le Si, et j'ai un Do majeur 7. Si je descends encore d'une touche, j'ai un Do septième, D'accord Bon, je reviens sur Do majeur. Si je joue par exemple euh, le Ré ici à la place du Mi, j'ai un Do 2. Si je joue maintenant le Fa à la place du Mi, j'ai un Do sus4. Euh, et on peut s'amuser comme ça à trouver tout un tas de couleurs. Euh, par exemple, admettons si je joue une, euh, la septième majeure là. Et maintenant je rajoute le Ré, hop, ben là j'ai un, carrément un Do majeur euh, 9. Donc on peut s'amuser comme ça à trouver n'importe quelle couleur à partir d'un d'un pauvre accord de trois sons, euh, pourquoi pas même un jouer. Euh, je joue par exemple euh, la tierce un demi-ton en dessous, j'ai Do mineur ici, et là je peux m'amuser à jouer tout un tas de couleurs, tiens, euh, je vais jouer par exemple un demi-ton au-dessous du Do ici, j'ai Do mineur majeur 7, enfin bon, bref, y a, on peut s'amuser à construire les accords, euh, à, à trouver des couleurs d'accord avec un, un simple accord de trois sons, parce que finalement, toutes les, toutes, les, toutes les autres notes se trouvent autour de ces trois notes, Do mi-Sol. Alors c'est un petit tips, bien sûr il faudrait approfondir les choses pour aller bien plus loin. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou sur l'image qui s'affiche maintenant pour visiter mon site formation-clavier.com et vous trouverez tout un tas eh d'informations pour aller plus loin autour de l'harmonie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.